les pâtés de sable fin et de sable grossier. Deux pâtés de sable sont réalisés, l'un avec du sable fin, l'autre avec du sable grossier. Des poids sont posés sur les pâtés de sable pour tester leur solidité. Le pâté de sable grossier s'écroule avec un poids de 400 grammes. Le pâté de sable fin s'écroule avec un poids de 3200 g. Il est donc 8 fois plus résistant. Plus les grains sont fins, plus la cohésion capillaire est importante.